Évolution. Euh, créativité. Une sacrée transformation. Liberté. Une nouvelle vision de vie. C'est vraiment ça léger la vie, en fait. Une seule chose, changement. La méthode mère, c'est du bon sens. Ça ne fait que simplifier l'existence. C'est que du bonheur. C'est un chemin. C'est magique. J'aurais envie de dire qu'un seul mot. Bienveillance. Bah, c'est un outil de développement formidable. Euh, la méthode mère, euh, c'est vraiment une méthode qui permet de se transformer. Moi, je dirais deux choses. Je dirais efficacité et bienveillance. Solidarité. Cohésion. Une sacrée famille. Un réconfort. Bienveillance. Bonne humeur, optimisme, soutien. Rencontre. Bienveillance. Euh, partage, richesse. Ouais. Super. C'est que du bonheur. Bienveillance. De ne pas se sentir seul. Je les aime, je vous aime. Un soutien. C'est un réseau magnifique.